Hello les amis, alors euh, chose promise, chose yeux, on va continuer avec la présentation de Pétrompé, mais maintenant sur comment euh, s'inscrire dans Pétrompé et payer son pack. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je suis Olga Bani. alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Euh... Si vous êtes nouveau, alors je vous invite à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et voilà, laissez toujours un commentaire pour m'encourager. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. Alors, sans plus tarder, vous trouverez le lien euh, en description de la vidéo. Qu'est-ce que je ferai là Je vais juste euh, me déconnecter. Uh -huh. Et laisser place à l'inscription. Voilà. Je suis nouvelle. Je veux m'inscrire. Je suis tromper. Comme je l'ai dit, le lien il est en description de la vidéo. Alors, quand vous inscrivez, rassurez-vous que je suis votre référent. Sinon, revenez sur la vidéo. Ou en commentaire, cliquez sur mon lien et inscrivez-vous. Voilà. Et le lien du groupe aussi, il est disponible. Alors, comment créer un compte sur et Comment s'inscrire Voilà, vous, vous entrez votre nom d'utilisateur. Bah, qui est-ce que je vais inscrire Ah bah, disons que je vais inscrire... Euh, ma soeur. Voilà. Uh, username, Chavi. Ah, elle aime bien ce nom-là. Elle aime bien ce sourire, là. Chavi Chanel. Donc, uh, username, je vais mettre Chavi Chanel. Uh, enter your name mettez vos vraies informations intéronymes hein. donc je vais mettre son nom à marie linda voilà donc je mets le nom ensuite l'adresse email Euh, j'ai pas dit de mettre pays cameroun hein. vous choisissez votre pays <rire> excusez moi vous mettez votre pays vous mettez euh... ici vous choisissez encore l'indication de votre pays hein. euh... je ne vais pas faire la gel a dit cameroun vous mettez vous faites juste le copier et paste là voilà donc vous mettez cameroun euh, non. excusez moi vous mettez l'indicatif de votre pays <rire> vous mettez euh... votre numéro de téléphone Là, mon numéro de téléphone vous entrez un mot de passe mettez un très bon mot de passe hein. voilà donc vous acceptez les thèmes c'est déjà coché create my account tout simplement donc vous voyez success in your sign up filling all data in registration form 100% euh, access your email register in our system donc euh, il faut confirmer donc quand vous finissez vous allez vous êtes désinscrit cette interface -ci. il faut aller dans votre boîte email et confirmer l'email que vous aurez reçu de Petronpay et ensuite cliquez et sur le lien qui se trouve dans le corps du message pour confirmer votre inscription donc sans cette étape-ci vous n'êtes pas inscrit à Pétrompé voyez un peu et lorsque ce sera fait euh, vous allez être redirigé vers la page de connexion donc on va voir ça très rapidement donc et voilà notre mail de pétrompe je vais entrer. donc voyez vous Recevez un email comme ceci de confirmation. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Confirm my email. Confirm my email. N'oubliez pas, hein, vous êtes un fiel inactif. Tant que vous n'avez pas acheté un pack, vous êtes inactif. Que ça ne sert à rien de s'inscrire et aller dormir. Inscrivez-vous et achetez au moins le pack de 25 dollars. Et après, vous pouvez l'augmenter, vous pouvez l'upgrader voilà Vous pouvez passer au pack supérieur plus tard. Il n'y a pas de problème. Mais soyez déjà actifs. Ne perdez pas une journée. De plus, lancez-vous. Donc, euh, email confirmé. Vous voyez, vous êtes redirigé vers cette page ici-là. Ensuite, tout simplement, vous vous connectez. Vous entrez vos données. Euh, voilà. Donc, pour un nouveau, voilà comment se présente ton back office. Avec tous les packs disponible, vous voyez, quand vous n'avez pas encore acheté le barrel voilà l'interface qui vous accueille ici vous avez votre lien de parrainage tout simplement vous voyez vous avez votre lien de parrainage là très facile et tout ce que vous avez à faire de choisir votre pack donc euh, 25 dollars je vous ai déjà dit combien ça rapporte pour chacun hein? donc je peux le répéter ici euh, à 25 dollars vous gagnez 5 points. Vous avez 5 points dans le binaire et 5 points en fait ce sont des ces points là qui vous permettent de, de plus tard gagner des récompenses euh, et d'avoir des gros tigres avec des trompiers. Donc euh, 25 dollars si vous voulez gagner euh, 0,38 dollars. C'est pas trop intéressant, mais c'est bon pour un début quand même. Il faut commencer par quelque part, c'est très important. Donc, si vous avez ça par jour, donc par semaine, vous avez quand même euh, un montant assez intéressant pour les débutants, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, Commencez par 25 dollars. Le reste, vous pouvez prendre 50, 99, pourquoi pas comme moi, euh, 249, pourquoi pas plus que moi, 999. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc, moi, je vous encourage à souscrire à Petron. Donc, acheter sans plus tarder. Donc, comment acheter un baril Tout simplement, vous venez, vous choisissez un pack. Par exemple, si c'est le 99$ dollars qui vous intéresse, vous choisissez votre baril de 99$ dollars et vous cliquez sur Select Barrel. Tout simplement là. Voilà. Lorsque vous avez fait le Select Barrel, voilà l'interface qui s'affiche. Vous voyez là, vous avez... Ce QR code qui s'affiche, donc vous pouvez payer directement si vous êtes sur un ordinateur un, un, un, un portable. Vous scannez simplement le QR code avec, euh, votre, euh, depuis votre euh, wallet. Vous le scannez et vous payez. à défaut, si vous êtes un de mes fioles et que vous voulez acheter des dollars, vous êtes nouveau, vous n'avez même pas encore de portefeuille, c'est pas grave. Tout ce que je vous demande de faire, c'est de copier. Hum? C'est de copier cette adresse et me l'envoyer. à défaut, faites une capture d'écran de tout ceci. Et me l'envoyer, et je vous dirai euh, combien ça fait en CFA pour vous envoyer ça, donc je créditerai directement votre compte, c'est ce qu'on fait depuis avec euh, la plupart, très intéressant, vous sont dans d'autres pays, vous pouvez payer même par Paypal, ou m'envoyer des Paypal et moi je recharge votre compte par les bitcoins, voilà c'est très intéressant, très facile, euh, voilà, donc j'espère que vous avez compris en fait comment euh, ça marche, donc vous voilà, voyez, daily bonus opto 2,5%, vous pouvez gagner jusqu'à 2 pour 2,5% par jour, on ne sait euh, voilà, je veux dire jusqu'à 2%, 2,5% par jour, donc voilà, hum, voilà, j'espère que la vidéo a été productive, j'espère que vous avez compris comment ça marche, donc euh, voilà, qu'un seul my order donc pour revenir, dit, comme moi je vais pas acheter maintenant, pour revenir, n'oubliez pas d'annuler euh, la commande, comme ça, voilà, puis on ne va pas considérer la demande, vous pouvez annuler, hein, et ni choisir notre pack, donc j'espère que la vidéo a été intéressante et que vous a aidé, et que maintenant, chacun peut euh, s'inscrire et acheter son barrel, son problème si vous êtes nouveau sur la chaîne comme je l'ai dit toujours n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout laissez un commentaire si vous avez des questions des préoccupations ça fait toujours plaisir à lire je réponds toujours donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao